Les rues de Paname, au volant de mes rêves, je me balade. Dans la New Panamera, avec mes gossiers, je me balade. Dans ma nouvelle Gauva, à à salaire, je me balade. Dans la rue d'Arbalade, dans rue de mes je me balade. On je balade. balade, balade, balade. Tchaalam <coughs> <coughs> Ah, C'est du son ça. Tu vois le John Ouais. Au lieu qu'il achète du shit, il achète des joueurs. <rire> <rire> non, vraiment Ah, oh, ça sera. <rire> C'est trop ça. Putain, putain c'est ma Dans, dans ses stories là! Ah, sale bâtard! Sale bâtard, <rire> Parce que tu vois, j'ai l'argent, là je pars en vacances, j'ai économisé un peu pour là-bas. Je te rappelle que. Vas-y, nique sa mère, l'air fait, frère! Je te rappelle mon bureau, il est pété, je te rappelle que je suis un Il hein. <rire> Faut que je te rappelle plein de choses, moi! J'ai même pas la vie, frère! J'ai rien du tout, gros! Qu'est-ce que tu veux, frère? Non, non, par contre, je te sens bien avec toi, t'es tout, là! Tu te l'achèves du chic, faut que j'achète des joueurs, frère! C'est bon, c'est fini là! <rire> Moi, c'est pas le problème, j'ai de l'argent, j'ai un peu, tu vois, ça me dérange pas, limite je fais le truc à 30 balles Je te rappelle mon bureau, à, à, à tout moment il pète avec mon PC ou quoi Je te rappelle que mon casque, j'ai même pas le vrai câble, et que mon casque, une fois tous les deux jours, le casque est grésille de ouf Je te rappelle, j'ai un bouton de ma aussi qui est pété, oh, on fait comment là Oh là c'est trop <rire> Tu m'étonnes oh, suis... C'est oh, ouais. C'est plus Perfect Life, c'est perfect avec Sherpie, gros Oh, sale chiant. Attends Une photo de mon setup, frère, je vois encore mon carnet de liaison cette année, frère Avec Fanta, bonbons... Euh, je vois pas, y a des Oreos, du coca. Attends, attends Attends, j'arrive bref, <rire> voilà, t'as capté <rire> Attends, doucement, secondes. Deux secondes. Comment tu veux le faire grandir comme ça, frère Toujours plus de péris sur ma tête La cocu me fait rire sans arrêt Elle écrit mon prénom sur la eu aussi le démon dans la pièce, Aga Salut, bonjour Bonjour, Bon, ouais, nous ça va et toi Ouais, ça va, ça va À ce qu'on m'a dit, tu cherchais à rentrer en contact avec nous Tout à fait, je vais vous poser une seule question D'accord C'est bien vous qui contrôlez l'ensemble du de la distribution de produits stupéfiants en ville <rire> T'as vu la dégaine T'as vu la bagnole Bien sûr. C'est bien vous. Évidemment. Okay. ok. Ok, Moi, je me présente à visage découvert. Vous savez qui je suis. Ouais, T'as des couilles, c'est bien. Ça, ça en dit long. Clairement, euh, je suis un investisseur. Euh, je représente moi-même et mes associés quand je dis je Ouais. Et. Clairement. Nous aimerions nous installer dans cette ville. Ouais, je vois. À savoir que. Euh... On n'est pas là pour faire la guerre. Et nous aimerions un petit peu nous exporter dans d'autres villes. Ouais, ouais, je comprends. En gros, mais tu pour... vas faire ton bis à côté de nous et qu'on te tire pas dessus, quoi. Ouais, mais pour ça, vous avez des choses à gagner. Évidemment qu'il y a des conditions Nous on arrive chez nous, on arrive chez vous pardon On vous doit de 1 le respect, de deux, une rémunération sur ce qu'on gagne Voilà donc c'est pour ça que j'ai un truc à te proposer On va te donner des informations pour comment produire, comment transformer, comment mettre un paquet ici On va te donner des tuyaux Mais par contre c'est nous qui vendons, tu produis je te rachète ton stock Je suis un peu baladé, j'ai discuté avec vous Genre, j'ai été voir beaucoup de camé entre parenthèses, et il y a des produits qu'on distribue pas vraiment ici. On en trouve par-ci, par-là, en cherchant bien, et vous ouais. gérez pas la distribution de tout. Moi, je vous propose de tout faire sur un produit stupéfiant. Vous vous en battez les couilles, puisque vous le distribuez pas. Donc, mon accord, mmh. il te va ou pas Ce serait que sur quel produit stupéfiant Je sais pas, de la coque. De la cocaïne. T'as l'air de jouer dans la cour des grands, donc on, on pourrait, on pourrait s'allonger sur de la coque. Je... je connais bien le produit. Faut que je réfléchisse. Je peux te faire une cigarette Ouais, ouais, je veux bien. Viens on va se griller Viens on va si se on griller une donne... clope avec lui et on va discuter de la meth Oui mais attends, si on lui donne de la weed Il va pas vendre, il va pas vendre beaucoup tu vois Ouais Du coup on va presque rien avoir comme bénéfice Ouais logique C'est de la drogue de petite la weed que... C'est pour ça que la meth ça pourrait être pas mal Ça marche Bon écoute on a bien réfléchi Donc euh, toi Tu voulais la coque c'est ça Ouais plus clairement Et eh ben, je vais pas te donner la coque te propose meilleur. Ça te dirait la mettre euh... C'est pour gros par contre, hein. si Ça t'a les couilles nécessaires, euh, on peut te proposer la mettre comme t'avais l'air d'être sûr de toi. Je sais que j'affectionne pas mal le marché de la cocaïne, mais la mettre ça peut être intéressant. Bah tu pourrais gagner peut-être deux fois plus, je sais pas moi. Comme tu veux. Eh ben écoutez, moi je vais accepter. Ça marche Autant étendre le marché. C'est parfait, je pense que c'est plutôt un bon deal vu l'ampleur de thunes que tu vas te faire. Vu que tu vas prendre des risques, tu voudrais, tu voudrais pas des petits nerfs par <rire> j'allais y venir, mais ouais. Ah. Tu devances ma question, et ouais. Effectivement, j'aurais besoin de quelques armes. On peut en discuter. Je suis prêt à vous les acheter à un bon prix. Je te préviens, c'est pas donné du tout. Hein ouais, vous avez des prix en tête. Alors, là, sur moi, je n'en ai pas du tout, mais je te file un dark chat, d'accord. Vous allez gagner de l'argent avec moi. il y a intérêt. <rire> manière à pas se faire trop repérer ou éveiller des soupçons je vous propose qu'on suit un rendez-vous un peu plus tard que vous me présentiez vos cuistots pas de soucis ça marche ok à plus tard alors à plus tard Comme les gouttes de cristal, viens on par loin, chef de nous deux assis sur le sable. Gère la nuit dans ce mal. J Vois ses yeux, le ciel n'égale pas la couleur. Toi je me noie dans cette merde pour m'oublier au moins quelques heures. Rejoins-la, on pourrait Il tout, tout changer. Pourquoi lui faire la biche T'es peut-être le rappeur dont elle rêve, mais j'ai peur, peur donc, de tu je suis Larme aux yeux donc je suis Faut toujours que je tasse, que je colle, que je boive, que je parte, <rire> que je taille, ce foutu bras, sinon je pense à toi. Merde, j'ai toujours ta voix en fait, dans ma tête, dans ma drogue, tes moments de tes ma belle. Smile est triste sur la tête.